Bonjour à tous, allez aujourd'hui je vous propose une rétrospective sur la série The Mandalorian hein, qui euh, vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la première série live euh, de l'univers de Star Wars et donc bah, on la doit à Disney, bah oui, parce que qu'avant euh, bah, finalement il y avait eu des séries dans l'univers de Star Wars mais c'était que des animés et rien que pour ça c'est déjà un super bon point. Alors évidemment, euh, si vous voulez pas être spoilé, ben il y a un moment il va falloir qu'on se quitte. Mais avant ça, je vais quand même vous faire un premier retour sans vous lâcher trop euh, d'informations. Ma première sensation, elle m'avait laissé pantois, et surtout pour la musique de Ludwig Gransson, euh, qui ben, euh, au début, je ne l'aimais pas de trop. Mais en fait, euh, au final, maintenant, ben, je la fredonne avec plaisir, et c'est même pire que ça. Euh, ces deux premières notes, là, euh, c'est carrément devenu un cri de ralliement. Et puis surtout, bah, comme tout le monde, euh, j'ai été élevé et biberonné à la musique de John Williams, euh, qui est très cuivrée. Là, on a de la musique qui est beaucoup plus chaude, à la limite de la world music, avec euh, des influences diverses. Des mélanges, de la guitare électrique, euh, des instruments traditionnels. Et je dois avouer que euh, ça fonctionne parfaitement et que bah, euh, voilà, je suis revenu sur mon avis. D'autant plus que depuis, je l'ai écouté au casque et que je vous la conseille vivement. Alors dès le premier épisode, on est totalement cueilli par euh, la conclusion hein, euh, qui fait qu'on se dit « oh putain, euh, là on est sur un truc qui est tout simplement énorme ». Et oui, je le confirme, cette série est euh, dans euh, la lignée d'un Rogue One, même si elle est parfois saupoudrée de quelques notes d'humour, quelques épisodes un peu en dessous, mais qui ont toujours un message qui sert la construction des personnages. Et c'est là, en fait, le truc le plus important en fait, de cette série, c'est que non seulement bah, on est plus dans un univers outer crime, donc il va largement se rapprocher des rôlistes, on est sur une constitution plus western que space opera, mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup, et je pourrais presque faire le lien avec le dernier épisode. Rise of Skywalker, c'est qu'on est dans la consistance des personnages. Et on sent bien là qu'on euh, a affaire à des personnes qui sont soucieux, non pas forcément que de nous offrir du fan service de l'univers Star Wars, mais également des personnages chevronnés qui ont une vraie résonance, une vraie existence. Et en ça, rien que pour ça, Mandalorian, ça vaut le coup. Bah oui, parce qu'en fait, dans cette première saison, au-delà des frustrations de chacun, et Dieu sait que la communauté n'en manque pas, chaque épisode est utile. Utile pour dépeindre un personnage intense et puissant, mais qui sera ensuite défini dans toutes ses faiblesses, ses limites, dans les épisodes qui suivent. Une saison aussi qui nous fait voyager dans l'univers de Star Wars, avec la découverte de nouvelles planètes, de nouveaux vaisseaux, de nouvelles races d'exos, bref, du fan service, comme on le dit, mais qui n'est jamais à la décharge de l'intrigue et de l'équilibre de l'histoire. Attention, c'est une série qui commence fort et on est obligé de reconnaître que par la suite, il y a des creux. Malgré tout, à chaque fin d'épisode, on en redemande, soit par frustration, soit par impatience. Vous l'avez compris, pour moi c'est un grand oui. Maintenant, place à la rétrospective, on va regarder euh, chaque épisode. Je vais vous dire très rapidement ce que j'en ai pensé, quelles ont été mes sensations et puis éventuellement, quels ont été mes regrets. Allez on va commencer avec euh, l'épisode 1, le résumé des épisodes que je vais vous euh, donner euh, est directement sorti de Wikipédia, hein, donc euh, j'ai pas vraiment l'impression de spoiler qui que ce soit parce que ces informations pour peu que vous les cherchiez, elles sont disponibles partout. Donc pour l'épisode 1, on est donc 5 ans après la chute de l'Empire Galactique, et donc le retour du Jedi, un chasseur de primes mandalorien du nom de Mando euh, remet sa dernière proie euh, à euh, Griff euh, Karga planté par un très propre Karl Weiser comme chef de guilde sur la planète Nevarro. Carl Weather c'est déjà un apport vraiment énorme dans la série, ce qui est vraiment bien fait en fait dans la série Mandalorian c'est que non seulement on a un acteur principal qui est masqué et donc qui est quasiment mystérieux tout au long de la série, mais on a également tout un ensemble d'acteurs secondaires qui gravitent autour et qui ont un charisme qui est vraiment puissant et ça c'est un équilibre qui est généreux et qui est à remarquer. Donc ensuite, ce qu'il va faire après avoir rendu cette première mission, euh, c'est qu'il va en accepter une seconde pour la pègre qui est en connexion avec le reste de l'Empire. On lui demande de traquer et de capturer une cible sans nom, âgée de 50 ans. Alors ça, c'est plutôt sympa d'ailleurs alors euh, que le client est indifférent au bien-être de sa cible, euh, le collègue, le docteur Pershing, insiste lui par contre pour que la cible soit ramenée vivante. Et je dois vous avouer que l'interprétation de Werner Herzog en parrain de la pègre est absolument géniale. C'est une des premières grosses scènes en fait euh, de la série. Le Mandalorien va arriver dans une zone qui est gardée par des Stormtroopers qui sont euh, bon un petit peu décharnés, hein, ils ont l'armure vieillissante, on sent que c'est des défroqués. Est-ce qu'ils font encore partie de l'Empire Est-ce qu'ils ont gardé leur armure pour euh, vraiment euh, garder une inflection avec, euh, avec, avec tout ça on a le sentiment hein, quand même d'être encore avec des lambeaux de l'Empire. D'ailleurs, le Dr. Pershing est carrément équipé d'un costume impérial. Mais euh, voilà, le parrain de la pègre, lui, on sent que le mec, il est là pour sortir son épingle du jeu. Et il est vraiment planté à merveille. Essayez de voir la scène en VO, c'est top alors du coup, ben, euh, le Mandalorien, il reçoit un incompte euh, d'une barre euh, d'acier Beskar. Donc euh, l'acier Beskar, c'est un acier qui est sacré pour les Mandaloriens, dont on dit au début euh, que c'est le peuple des Mandaloriens, mais on apprendra euh, plus tard que finalement, c'est plus un credo euh, d'être Mandalorien qu'un peuple. Et ça, c'est très bien parce que la série, nous en apprend plus, sur les Mandaloriens et euh, là aussi elle a euh, vraiment un intérêt de euh, compléter en fait votre bécherelle euh, de l'univers Star Wars. Donc du coup il va l'emmener euh, dans une enclave où une armurière euh, l'utilise pour lui confectionner une épaulette. D'ailleurs c'est plutôt sympa parce qu'avant de porter cette épaulette là il en a une et euh, c'est une épaulette de short trooper. Alors ça aussi, j'ai trouvé ça génial, parce qu'en fait, son armure, elle est constituée de tout un ensemble de briques à braques, de trucs ramassés un peu à droite et à gauche. Et euh, on voit aussi hein, l'avant de la main, en fait, c'est un avant de main de, de, de Short Trooper, et je trouvais ça, ça super sympa. Bon, alors cette Forgeron, en plus, ben, elle est plutôt Roland de Valkyrie, hein. elle semble de prime abord un petit peu caricaturale, mais elle s'impose rapidement à nous dans les épisodes suivants, et franchement, elle gagne tout son sens. En arrivant sur euh, la planète euh, Alvara 7, euh, dernier remplacement signalé donc euh, de la cible, le Mandalorien est aidé par un paysan nommé Quill. Alors euh, Quill, il est interprété par euh, Nick Nolte, et, euh, ou Nick Nolte en fonction de la façon dont vous voulez prononcer. C'est plutôt intéressant. Déjà, le personnage est extrêmement charismatique. Hein, je l'ai dit. Il y a beaucoup de personnages secondaires qui sont, euh, qui sont charismatiques. Et puis c'est un juste retour des choses, parce que qu'il ben, ne faut pas oublier que Nick Nolte euh, avait postulé pour le rôle de Han Solo, et le Han Solo des débuts de 1977, donc ben, c'est un peu normal de le retrouver ici. Donc euh, en gros, ben, ce personnage il est plus ou moins fatigué euh, du chaos que les chasseurs de primes apportent dans la région, et donc du coup, ben, Quill le conduit à l'emplacement de la cible, ne demandant en échange que euh, la paix. Ainsi j'ai parlé. Entrant dans le camp éloigné, qui est fortement défendu, le Mandalorien fait équipe à contre-coeur avec un droïde IG-11, lui-même chasseur de primes, pour nettoyer le camp et trouver l'objectif, un enfant de l'espèce, de la même espèce en fait que Yoda. Et lorsque le IG-11 tente de tuer le nourrisson conformément à ses ordres à lui, le Mandalorien bah, va lui tirer une balle dans la tête et va garder l'enfant en vie. Alors là, j'ai bien conscience d'avoir dit plein de choses. Donc oui, déjà, on voit un IG en action. Et croyez-moi, rien que pour ça, l'épisode, il défonce. Ensuite, oui, le coup de poker est juste génial. La cible de 50 ans, c'est un bébé. Et je sais que ça fait un peu appel, genre on va faire des poupées et tout ça. C'est ce que disent certains YouTubeurs sur la toile. Mais non, en fait, l'idée, elle n'est pas là. L'idée, c'est de contrebalancer la fragilité du bébé avec la puissance du chasseur de primes. Elle est là, en fait, euh, la raison du bébé Yoda. En plus, on y reviendra, mais le bébé Yoda, ben, il a la force. Et, et donc, ben, il n'est pas aussi vulnérable qu'il n'y paraît. Et donc, comme je vous le dis, hein, au-delà du choix, il faut reconnaître qu'utiliser un bébé pour l'associer à un Mandalorian, c'est juste une idée géniale. Personne n'est à la fois aussi mal placé pour s'occuper de lui, mais aussi compétent pour le protéger. C'est la relation antagoniste qui est la base en fait de la série et qui jouera sur l'équilibre. Le Mandalorian sera sans cesse en contradiction avec lui-même, luttant contre ses instincts, composant avec les contraintes qu'impose un tel fardeau. Le générique de fin en artwork finit de vous achever. Voilà, vous êtes définitivement fan de Mandalorian. Alors, dans l'épisode 2, euh, en fait, en retournant à son vaisseau avec l'enfant, le modèle aérien va le retrouver dépouillé par les Jawa. On assiste alors à une scène des plus inattendues, puisqu'il décide de prendre d'assaut hein, euh, carrément les Jawa, notamment avec son fusil à cartouche désintégrante. Alors, c'est déjà un merveilleux clin d'œil à ceux qui sont fans de Star Wars et qui ont vu. Le Holiday, hein, alors euh, faut vraiment euh, voilà, euh, être un ancien pour avoir vu Holiday à la télé, mais ce Mandalorian, en fait, ce Boba Fett là, il est directement euh, tiré d'un dessin animé que regarde euh, un des neveux ou un des enfants de Shui à la télé, enfin bref, c'est complètement ubuesque, et il a le fusil des intégrants. Et ce fusil des intégrants, on va le retrouver dans la série, et ça, c'est super. Mais euh, surtout, ben, c'est une scène d'une incroyable violence pour un Star Wars. Ces mignons euh, petits Jawas se font euh, démonter et on en verra plusieurs se faire buter sans pitié. Alors je sais, les Jawas, ça pue, mais là, quand même, euh, c'est violent. Ça participe pleinement à la construction du personnage. Sans pitié, il a une mission et il fera le vide de tous les obstacles. Mais quand il attaque le Sandcrawler, bah, les Jawas, ils l'assomment et ils le font tomber euh, du toit. Le lendemain, Quill l'aide à localiser les Jawas et négocier le retour des composants de son propre vaisseau. Le Mandalorien accepte de récupérer un œuf de Munrock, ressemblant à une espèce de gros rhinocéros, en échange de ses pièces volées. Il entre dans la grotte de la bestiole, mais il se fait violemment rejeté par la bête qui est en colère, qui l'attaque à plusieurs reprises, qui va endommager son armure. Et alors que cette espèce de gros rhinocéros se précipite pour l'achever, eh bien là... L'enfant utilise la force pour faire léviter la bête, lui permettant de poignarder l'animal par surprise et de le tuer. Il récupère l'œuf, euh, il l'emmène au Jawa, et puis euh, ben, il récupère les pièces de son vaisseau, et à ce moment-là, avec huile, il répare son navire, et euh, ben, ça lui permet de quitter la planète avec l'enfant. L'intérêt de cet épisode 2, il est euh, crucial, à mon avis, dans la construction du personnage. Dans le premier épisode, on avait quelqu'un qui était puissant, qui était sûr de lui, euh, à qui tout réussissait, hein, malgré tout. Euh, il est badass, il canarde à tout va, euh, il est mystérieux. Et puis là, ben, en fait, euh, il va canarder du Jawa, et puis il va se faire choper euh, bêtement, hein, comme un gros benet qu'il est, il se fait électrocuter et euh, il tombe. Ensuite, on lui dit, ben c'est simple, tu va chercher un œuf. Euh, lui, euh, tout sûr de lui, il rentre dans la grotte, euh, sans scanner, sans quoi que ce soit, il prend l'œuf, il se tire. Il se fait défoncer la gueule par le rhinocéros, c'est normal en fait. Et même avant ça, Quill lui dit « Écoute mec, si tu veux récupérer ton matos, il va falloir négocier. » Et lui, la première remarque qu'il va faire, c'est « Moi, je négocie pas pour récupérer ce qui est à moi. » Et en fait, Quill lui dit « Mais si, c'est comme ça dans la vie. Il y a un moment il faut faire des concessions et tes armes, tu vas les ranger parce qu'avec tes armes, ben, tu n'aboutiras pas à ce que tu dois. » Et puis ben, au final, euh, qu'est-ce qui se passe ben, euh, alors Au moment où il est le plus euh, vulnérable, ben, c'est ce pauvre gamin, ce petit bébé euh, Yoda, on va l'appeler hein, comme ça, hein, qui lui sauve la vie grâce à la force. Euh, ce qu'il y a à retenir, c'est que t'as beau être le plus badass de, de tous les guerriers face à la force, mec, t'es rien. Et puis surtout, euh, tout seul, t'es encore plus rien. Et puis dernière chose très importante dans cet épisode 2, c'est qu'à la fin, il va proposer à Quill de le rejoindre. Il lui dit « Voilà, ce serait bien qu'on fasse équipe parce qu'un mec comme toi, j'en euh, aurais vachement besoin dans mon vaisseau. » Et euh, ben, Quill va refuser. Et ça, c'est très important aussi. Parce que la finalité de la vie de Quill, euh, c'est pas de se balader avec un personnage pour peu qu'il soit aussi badass que celui-ci. Ce qu'il veut, Quill, c'est la paix, la sérénité et la tranquillité. Et il ne cherche pas l'aventure. En ce sens, il est un peu Jedi. Et ça, c'est vraiment top. Allez, dans l'épisode 3, l'enfant est livré au client sur Nevaro et le Mandalorien récupère sa prime de 20 bar d'Assibescar. De manière inhabituelle, il va commencer à se poser des questions sur le plan du client pour l'enfant, mais on lui dit que ça ne le concerne pas et du coup, il retourne à l'enclave mandalorienne et il remplace du coup son armure endommagée et se fait faire une armure entière. Euh, par la forgeronne euh, cuirasse complète. Le Mandalorien accepte un nouveau euh, travail, il prépare son vaisseau pour partir, mais avant de partir, ben, il se sent un peu coupable. Alors oui, je sais, il y a des gens qui ont dit qu'il s'attachait peut-être un petit peu trop vite à cette petite frimousse, mais finalement, ça humanise euh, Mando, et ça, c'est une très très bonne chose aussi. Donc du coup, ben, il retourne, tout simplement pour attaquer la base du client, hein, en tuant de nombreux euh, Stormtroopers. Euh, il sauve l'enfant du laboratoire du Dr Pershing, où il était en train de lui faire des espèces d'expériences. Sur le chemin du retour vers son vaisseau, le Mandalorian est pris en embuscade par d'autres chasseurs de primes, dont euh, Greff euh, Karga. Euh, qui lui dit, ben, c'est simple, soit tu remets l'enfant, euh, soit on le bute, et en fait il refuse, il y a une fusillade qui éclate, il est en infériorité numérique, il est acculé, et en gros eh ben, il est incapable de euh, se libérer, et il est foutu, mais à ce moment là, en fait, tous les mandaloriens euh, arrivent de l'enclave, hein, parce qu'en fait dans l'enclave on, on y croise plein de mandaloriens, et ils vont attaquer les chasseurs de primes et ils vont lui permettre en fait, d'atteindre son vaisseau avec l'enfant et de fuir. Là encore cet épisode 3 il est intéressant, même si à mon goût on commence à faire du fan service malvenu. Intéressant car notre chasseur de primes est pris de remords, il est désormais lié à l'enfant de façon définitive et se soucie de son avenir, ce qui va en fait devenir le fil conducteur de la série. Il devient une cible à part entière en trahissant le col de la guide, mais euh, ce destin de Paria est surmonté par son appartenance au clan mandalorien euh, qui lui vient en aide. Rien ne justifie qu'on attaque un autre mandalorien, c'est la voix. J'ai moins aimé la scène de combat un peu trop fan service avec une débauche de mandaloriens en armure type Iron Man, tous plus puissants les uns que les autres en mode endgame à la Marvel, mais ça fonctionne et ça a le mérite de nous faire prendre conscience que Mando, lui, ben, il n'est pas équipé de jetpack. Et rassurez-vous, ben, dans la série, à un moment, le problème est résolu. Allez, l'épisode 4 et 5 sont de vrais moments de creux dans la série pour moi. Certes, le 4, on aura un combat avec un ATST et la rencontre avec Cara Dune, qui est un personnage important dans la série puisqu'elle va le suivre quasiment jusqu'à la fin. Mais le rythme est cassé malgré le combat et on a l'impression de tomber dans un épisode à la Star Trek. Alors attention, j'aime bien Star Trek, mais faut pas mélanger les genres. Et donc, du coup, ce qu'il faut retenir... C'est qu'on a un enfant et qu'on peut pas l'abandonner et que ben, quand on a un problème, ben, on s'en débarrasse pas aussi facilement que ça. C'est également un épisode qui est plus sensible. C'est un, un épisode qui est orienté sur les villageois, euh, sur une certaine sensibilité sur le personnage, le fait qu'il est masqué, qu'il n'enlève jamais son casque. Euh, moi, j'ai trouvé ça euh, un petit peu lent au niveau du rythme, mais euh, par exemple, ma femme a adoré. Alors, c'est peut-être pas anodin, puisque en fait, cet épisode a été euh, scénarisé et, et dirigé par une femme, la fille de Ron Howard, Ron Howard à qui on doit euh, solo, hein, et qui euh, ça a toujours euh, voulu travailler à la fois avec Spielberg et avec, euh, avec Lucas. Et donc voilà, on a un vrai changement de rythme, et il faut quand même avouer que même si on est dans l'attente euh, du flingue et tout ça, il y a le combat de la TST, il y a un rythme différent, il y a un attachement à l'enfant qui s'impose de plus en plus, et puis il y a cette valeur du casque qu'on n'enlève jamais, sauf dans un rare instant, un court instant, où il va euh, juste manger, mais on ne voit pas son visage. L'épisode 5, lui, euh, est une vraie énigme pour moi, par contre. Hein, Celui-là, j'ai du mal à lui trouver quelque chose. Le personnage moto sort tout droit d'un univers disco, et du coup, ben, elle s'intègre pas de façon globale à la série, et encore moins l'insipide taureau qui va euh, trépasser de façon aussi ridicule que hâtive en fin d'épisode. Seul Sand, hein, qui est une chasseuse de primes, offre un intérêt pour l'épisode, et, et si sa mort nous déstabilise, c'est l'absence de référence euh, dans la suite de la saison qui est dommageable. Une mystérieuse silhouette qui pourrait être le grand méchant de l'épisode 7 et 8 euh, s'offre à nous, mais statu quo, on ne sait pas de quoi il retourne. Mando, lui, euh, reprend le rôle qui est le sien euh, et qu'il fait très bien, celui du gros badass qui réussit plutôt ce qu'il engage. Il est moins faillible que dans euh, les épisodes précédents et il revient au devant de la scène en éclipsant le temps d'un épisode, la petite frimousse qui fait quand même déjà la une du Times. L'intérêt de cet épisode, c'est qu'il se passe sur Tatooine et en fait, il joue avec les codes en fait, de l'univers Star Wars. Et il nous ramène dans le désert de Tatooine qu'on connaît bien il permet en fait d'ancrer le fan dans un univers que celui-ci maîtrise et en ça c'est une très bonne chose, on va rencontrer des hommes des sables, on va rencontrer des bambas. et euh, voilà, c'est vraiment euh, je pense l'intérêt de cet épisode 5 maintenant c'est celui qui a les effets spéciaux les plus dégueulasses il y a des motojets dans le sable qui sont très très mal faits, et les incrustations de la responsable du hangar sur son fond bleu euh, sont euh, pas très heureux non plus. Allez, l'épisode 6, le Mandalorien contacte son ancien partenaire euh, Ran pour un travail. Ran euh, qui souhaite euh, la bienvenue dans sa station spatiale et elle informe qu'il a besoin de son vaisseau pour un travail de 5 hommes. Donc, ça, ça l'enchante pas. Il est rejoint donc par un ancien tireur d'élite impérial euh, qui s'appelle Mayfield, un homme fort des Varoniens qui s'appelle Burg euh, qui est absolument génial. Le pilote de droïde Q90 est une femme Twilight qui s'appelle Xi'an pour une mission de sauvetage qui doit d'ailleurs sauver son frère euh, qui s'appelle Quinn. Il est prisonnier de la Nouvelle République dans un vaisseau pénitentiaire. Après avoir infiltré le dit vaisseau, il se battent contre des droïdes de sécurité et se rendent dans la salle de contrôle où un soldat de la Nouvelle République déclenche une balise de sécurité avant d'être tué par Xi'an. L'équipage sauve le, la cible, hein, Queen, mais double le Mandalorien et l'enferme euh, dans une euh, des euh, prisons. Il s'échappe et euh, bat chaque membre d'équipage les uns après les autres. Puis il capture Queen. Q90 retrouve l'enfant qui était caché dans le vaisseau, puisque bien sûr le Mandalorien. Mando avait veillé à ne pas euh, montrer en fait, euh, son petit protégé euh, à cette bande de malfrats. Et après avoir euh, déchiffré une transmission euh, archivée de euh, Griff Carga, ben euh, il comprend que la bestia l'est recherchée. Mais il est abattu par le Mandalorien avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Mando euh, livre Queen euh, à euh, Ran euh, et euh, il va repartir avec son paiement. Ran envoie immédiatement un chasseur pour tuer le Mandalorien, mais il va découvrir en fait que euh, le Mandalorien avait caché une balise de la République euh, sur Queen et que ça va conduire un trio de X-Wing de la République sur la station. Et du coup, euh, dans la scène finale, euh, Mayfield, Bugs et euh, Xian sont enfermés dans une cellule de prison, et donc bah, en fait ils ont été épargnés par le Mandalorien. Alors ça c'est très intéressant parce que euh, toute cette scène où il va euh, en fait euh, se débarrasser d'eux, euh, il arrive par derrière, il est dans l'ombre, euh, je fantasme peut-être, mais on est à la limite de l'alien ou du prédator, quoi. Il va tous se les faire. Et en fait on ne voit pas ce qui se passe. Euh, on ne voit pas la scène. Et moi sur le coup je me dis, oh, cette espèce de puritanisme à la Disney, euh, il les tue, et puis au final euh, on ne le voit pas faire. Et en fait, non, il les tue pas. Il les met, euh, il les met en prison. Alors, on pourrait être déçu en fait par cette scène en disant « Ouais, il les épargne et tout, c'est mignon », mais moi, j'étais content parce que euh, ne pas l'avoir vu euh, les tuer me décevait. Mais le fait qu'il y ait une justification au fait qu'on ne le voit pas les tuer parce qu'il les emprisonne, eh ben, pour moi, c'était largement suffisant et euh, ça m'allait, ça rééquilibrait l'épisode. Donc j'étais d'accord. Et puis ben du coup, hein, indépendamment du fait qu'on y voit des X-Wing, ben, cet épisode il a beaucoup divisé. Hein, euh, beaucoup euh, commencé à sentir l'ennui euh, s'installer. Il est vrai que ça fait trois épisodes entre guillemets pour rien si vous me pardonnez l'expression. Euh, pour ma part, comme beaucoup d'autres, j'ai aimé vivre ce que j'appelle une partie de jeu de rôle. Hein, parce qu'on est vraiment euh, sur un chapitre construit comme tel, avec des personnages qui sont euh, présentés avec leur historique. Et je trouve que bah, ça donne de la consistance à notre Mandalorian également, puisqu'on euh, lui invente une espèce d'idylle, euh, des relations et, euh, et des secrets. Allez, on va parler de euh, l'épisode 5 et 8. Et là, faire attention parce qu'ils sont tout simplement indissociables et ce sont à eux seuls des épisodes de Star Wars qui n'auraient pas à rougir sur grand écran. Là aussi, elle est complète à merveille le personnage, on comprend que Mando est lui aussi euh, sauvé d'un raid, euh, que comme le bébé euh, il est protégé, hein, euh, qu'il est euh, lui aussi euh, sauvé par euh, les Mandaloriens, qu'il rejoindra plus tard, alors bah, bien entendu, hein, j'ai pas dit que le Yoda allait devenir un chasseur de primes, hein, mais on nous fait également la référence à une caste de magiciens, les Jedi à qui il faudra rendre l'enfant. Et je trouve ça plutôt intéressant de présenter les, euh, la caste des Jedi comme une caste de magiciens. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est juste après le retour du Jedi, et que, euh, bah, au final, des Jedi, il n'y en a plus, et que ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu, et qu'ils sont à la limite de la légende. Et donc parler d'eux comme des wizards qu'on ne maîtrise pas, surtout dans la bordure extérieure, ben, euh, moi, ça m'a pas troublé et euh, j'ai trouvé ça euh, trouvé ça super bienvenu. Alors, mention spéciale aux couple de bikers hein, <rire> que l'on rencontre dans ces deux épisodes euh, qui euh, eux aussi mériteraient un spin-off euh, tellement ils euh, sont euh, habités. Bon, ils sont pas très sympas, hein, euh, notamment ils frappent le bébé comme si c'était une bête mais euh, bah, ça permet de prendre conscience du rapport qu'ont les impériaux avec les autres races de la galaxie. Et euh, au passage quand même, bah, ils vont euh, tuer euh, Quill, euh, ce qui est en fait une super bonne chose pour l'histoire. Euh, c'est bien que des gentils et des innocents meurent dans Star Wars. Enfin c'est mon avis. Ça donne au personnage une temporalité qui le rend entre guillemets immortel dans le monde des fans de Star Wars. Gageons que Nick Nult en plus n'avait peut-être pas forcément envie de re-signer pour une saison 2, hein, parce que bah, il est plutôt jeune, et donc bah, ça donne une conclusion au personnage qui euh, lui donne énormément de puissance. Parce que si on avait reproduit ce personnage-là dans la saison 2, dans la saison 3, voilà après euh, le système est un peu éculé et euh, bah euh, ça perd en fait en substance. Là, on a un personnage qui est très attachant, qui a beaucoup marqué les fans, beaucoup marqué la communauté, et en plus qui se sacrifie dans un moment qui est vraiment tragique. Et je dois avouer qu'au début, on n'y croit pas, et que tout le temps de la série, toute la fin de cet épisode, cet ébit, on se dit, non, c'est pas possible, il est juste blessé, il n'est pas mort, mais bah, si, il est mort. Et croyez-moi, je trouve que c'est une bonne chose. Dans une scène euh, devenue hein, tout simplement culte, euh, on va voir euh, le mof euh, Gideon qui est planté par euh, Giancarlo euh, Esposito, qu'on voit notamment dans Breaking Bad, euh, qui débarque euh, face à un groupe qui est acculé euh, dans une ruine, accompagné par euh, ses Destroopers, et croyez-moi que là, tout fan que vous êtes, eh ben, ça vous secoue du bas jusqu'en haut. Voilà, la scène est trop bien faite. Alors, oui, j'ai dit qu'on voyait pour la première fois un taille se poser. Il y a plein d'abonnés qui m'ont dit non, non, c'est un prototype qu'on a déjà vu dans la série animée. Euh, Excusez-moi, mais les séries animées, je ne les ai pas toutes vues. Donc, ça m'avait échappé. J'étais tout excité de voir un taille se poser. C'est un prototype. Merci à vous pour la correction. Le conflit entre eux, c'est tout simplement épique, avec notamment la venue d'un Flame Trooper avec un casque rouge absolument dantesque et le sacrifice de IG. Hein, euh, en fait, euh, qui nous fera presque un pincement au cœur, parce qu'en fait, oui, le IG qui est détruit dans le premier épisode, en fait, il est réparé par Quill, et il est assagi par Quill. C'est-à-dire que Quill va le reprogrammer. D'ailleurs, le Mandalorian euh, aura toujours de la suspicion face à lui, et euh, il l'aura reprogrammé à protéger à tout prix euh, l'enfant. Et donc, euh, dans cette logique-là, il comprend qu'ils euh, sont coincés, qu'ils vont mourir, et donc il décide de se sacrifier, parce qu'il dit « ben, c'est normal euh, » je dois me sacrifier parce que je dois protéger l'enfant. D'ailleurs, il dit au Mandalorien euh, :« j'ai identifié dans ta voix que tu avais de l'émotion à me voir euh, mourir, mais je ne peux pas mourir, je suis un druide. Et euh, avec la capote Nestor, je ne suis pas né, je ne suis pas mort. Donc le dernier combat, il a lieu euh, dans les airs, euh, comme pour faire écho au Mandalorien volant de la série euh, The Clone War. Alors, c'est un peu cheap, mais ça marche. J'ai regretté euh, l'échange final... Qui a Après le combat, en mode agence touriste, hein, où on se sépare mais euh, on reste amis. Évidemment, comme tout épisode euh, de la saison, euh, l'ouverture vers euh, la saison 2 euh, se fait avec un plan final euh, absolument génial où on va retrouver le mof Gideon qui n'est pas mort dans le crash de son taille et euh, qui a survécu au combat et qui sort de celui-ci équipé d'une dark lame mandalorienne. La canonisation est donc complète, et puis la série avec. Bon, qu'est-ce qu'on en dit de ce mandalorien M'a bah, réussi pour John Favreau. Hein, euh, on sent que lorsqu'on donne les clés d'une série à quelqu'un qui est fan, puisqu'il a toujours dit qu'il voulait faire quelque chose hein, pour euh, l'univers de Star Wars, bah, on a forcément un résultat qui est convaincant. Moi je trouve que le résultat est largement convaincant, euh, comme j'ai pu vous l'exposer euh, aujourd'hui dans cette vidéo. Chaque épisode a son intérêt, chaque épisode est, est euh, le complément euh, du précédent et euh, introduit parfaitement celui qui suit. Et euh, pour peu qu'on regarde une deuxième fois chaque épisode, on repère en fait euh, toutes ces clés. Il peut y avoir des déceptions, hein, il peut y avoir un manque de rythme ou une incompréhension, mais quand on se penche vraiment sur un minimum d'analyse, je parle un minimum d'analyse, c'est pas du fantasme. Quand on a un minimum d'analyse sur cette série, on comprend quand même que chaque épisode a lieu d'être. Et puis on est quand même sur une saison 1, donc une saison introductive, quelque chose qui doit planter le décor et qui sera de toute façon maturé dans les saisons qui viennent. Et franchement, on est déjà allé très très loin hein, dans la composition des personnages. Et puis on est vraiment en mode euh, Outer Rim euh, Western et euh, ça fonctionne parfaitement. Voilà, il me reste à vous souhaiter de bons jeux et puis surtout de bons jets, parce qu'il n'y a que ça pour poutrer le type d'en face. À vous remercier pour votre fidélité, à remercier tous ceux qui utilisent notamment mon lien Philibert. Euh, franchement, ça m'aide beaucoup. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à la page parce que vous êtes plus de 62% à regarder les vidéos sans le faire. Ça fait rêver sur le nombre d'abonnés que je pourrais et devrais avoir. Allez, c'est pas bien de quémander, mais euh, moi je m'en fous. Hein, on suis direct avec vous. A très bientôt. Ciao